Bonjour à tous mes chers abonnés, alors oui aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On parlait un peu de ce qui s'est passé hier avec les accusations de ninjago Aventure. Et je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de coupable qui est ni Lloyd Hacker qui nous a joué un tour, ni euh, Ninjago Aventure qui a piraté Lloyd Wacker. Je vais vous expliquer tout ça. Alors euh, je vous l'explique après, après l'intro de la chaîne YouTube. le savoir, Ninjago Venture a été pris hier pour quelque chose qu'il n'a même pas et, voilà. et euh, ça avait été faux et je vous expliquais justement à la... donc vous avez vu ici c'était un faux commentaire on peut dire, certains peuvent penser que c'est Ninjago Venture, mais comme on sait ça peut être un coupable de n'importe qui d'autre on ben, va jamais me réveiller cette photo mais ils croient encore un peu que Ninjago Venture est coupable il se trouve que Ninjago Venture c'est pas coupable puisqu'il avait une chose différente pour qu'il devait rentrer. On voyait clairement que il fut d'avoir le même truc de téléphone parce que il, il vient à cœur pour retrouver son compte. C'était connecté avec Orange et l'autre c'est pas la même chose. Quand on est... Non je suis vraiment désolé euh, Ninjago Venture. Euh... Ouais, J'ai supprimé les deux vidéos parce que je savais que ça créait un problème. Et vous avez raison merci beaucoup d'avoir fait ça. J'avoue que j'avais un peu oublié de l'enlever. Non, j'en je, veux pas pour enlever j'aime pas. Des raisons après tout, euh, ça arrive tout le temps. J'avoue que euh, j'en ai vraiment marre d'avoir de, toujours des disputes et tout. Et d'en entendre parler, y a des fausses accusations et tout. Moi, tout ce que je crois que cette histoire, c'est au final, il n'y a personne qui est vraiment coupable. Mais le coupable doit être vraiment être caché. En tout cas, ça, c'était pas moi, hein, ni, ninja, ni Benjamin Ninja, donc ça, Ninjago Ventura a été là hier comme la vidéo l'avait dit mais, bref je suis vraiment désolé pour ça. Mais s'il était pas coupable aussi, parce que lui il veut pas des troubles, il, veut, il veut pas faire du trouble, il a décidé de faire la paix, il... ça ne l'intéresse plus autant peut-être qu'il vous ne croirait pas mais c'est ce qu'il a dit en tout cas, il faut le croire. Alors Lloyd Concernant le truc avec Lloyd the hacker justement, avec l'enquête, euh, il ce comme c'était pas une gigante, j'imagine que c'est quand même pas Lloyd the hacker qui aurait mis un message pour faire une blague comme ça. Mais qu'il en a fait beaucoup, euh, c'est ainsi. Il est un peu sérieux quand il y arrive une chose. Donc, non, je dirais que c'est plutôt euh, vrai, mais il doit y avoir quelqu'un comme il y a des gens que j'ai vu, qui avait peut-être possiblement piraté euh, le compte de Lloyd hacker Je sais pas, c'est une théorie. On ne sait jamais les coupables, hein, mais... en fait, j'en connais pas beaucoup dans cette enquête, donc euh, c'était un malentendu. J'espère que vous aurez compris que tout le monde est un peu innocent là-dedans. que malgré ça, moi, jamais on s'est fait insulter, tout ça. Et... Sur ce, c'était le Westre plus grand fan de Ninjago, au revoir tout le monde.